Allez Et Aujourd'hui, nous allons manger de la pizza, du poulet, des patates et du poulet, euh, de la viande, je me suis trompé, et de la soupe avec de la viande, de ouais, l'agneau, des tomates, ouais. et des courgettes. Va se régaler pour l'anniversaire à loubi car aujourd'hui faites l'anniversaire à l'oubi et après ouais. et après c'est à voir 4 ans, ans. Alors, tu vas voir quel âge là 4 Quatre. Quatre ans 4 et on a fait Quatre des plats que l'oubi aime beaucoup moi c'est un 5 ans oui. et toi Mange-toi. De la soupe. Crise de poulet, des patates, de la pizza. Et après, on va manger. Bah, alors, tu es en train de manger. Mais non, mais... Il me faut une recette à 7 là. Elle, là. Ouais, Elle, des patates. Pas. Attends, Lily. Ah, C'est trop bon, il fait du boudin. <rire> oh. oh. oh. oh. C'est pour les filles. Est-ce qu'elle est bonne ah. la soupe Maman, c'est pas la Oh. Ah, Oh. Ils sont oh. En fait, je dirais pas Oh. Oh. Oh. pas Oh. Oh. Regardez, Et tu te dis, on dirait que c'est un truc. Ouais, mon père. Ah bah, ben, assieds-toi, Lily. C'est très bon, C'est très bon. bon. Même un peu. C'est bien. Voilà, c'est pas. On est pas On n'est pas partout, Lili, c'est pas pour moi. C'est la meilleure. C'est la meilleure du monde. C'est qui qui l'a fête Maman Et oui. moi avec maman oui. C'est la meilleure de maman oui. Qu'elle a fait oui. fais la bien Lydie oui. Ça est tombé Non, chaud. Oui. Non, c'est chaud. Oui. C'est chaud. Oui. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va fêter L'anniversaire de ma la Eh oui, nous allons fêter les quatre ans de Loubi. Un petit cœur. Un chocolat. petit cœur. Alors nous allons allumer la bougie de Loubi pour qu'elle puisse souffler dessus pour oui. ses quatre ans. Et après, je pense que nous allons déguster ce bon gâteau. Oh, tu vas te Ah Oh Non, c'est que elles sont un peu compliquées à allumer. Maman, oui, oui. voilà. parce qu'elles sont petites. Maman, tu un petit peu, là. Merci. Attends. Oh, avec le vent. Mais... <rire> attends. Ouh, la ah oh bah oui, va falloir que tu souffles là, parce que... Ah, hé encore, regarde la flamme. Allez, 1, 2, 3. Mais là, tu Ah, mais non. <rire> mais non, tu dois souffler. 1, 2, 3. Allez, Louis. <rire> <Hop>. Allez, Non, <rire> non, non c'est à Loubie. allez, Louis. Euh... Allez. <rires> <rires> Amma, Allez on chante. Joyeux yeah. anniversaire, yeah. Joyeux, yeah. anniversaire yeah. joyeux anniversaire, yeah. Loubi, joyeux anniversaire, yeah. Loubi, yeah. joyeux anniversaire. Yeah. Tu vas essayer, allez. On Et après on coupe le gâteau. Mais non, non attends, Loubi. Ah, tu attends. Non. Attention parce que Loubi quand on a souffle, elle croche en même temps. <rire> Là, bon, allez. Oh, tiens, tout, tout. Ah, une dernière fois, après on déguste c'est beau gâteau. Je trop faim um... Allez, Loubi. <rire> oh, <rire> non, c'est pas propre ça. Quoi? Allez, on va déguster ah. le. Tu veux le joli cœur. Ouais, ouais, allez, ouais, ouais. allez loupie. Tu me donnes ton assiette, loupie Non. Allez, donne-moi ton assiette si vous goûtez le gâteau. Mmh. Allez. Un bon gâteau à la fraise. À la fraise. Mmh. À la crème. Mmh. Mais, attends, non. Moi, moi, je veux euh, toute cette part. Vas-y, Loupi. Tu peux avoir toute cette part. Et mange d'abord, chérie. Une petite part. Une petite! Une petite comme Loubi! Mais une grosse! Allez! <rire> <rire> ah ben, merci! C'est pas toi. grave, je la prends puisqu'elle est Pas a... le truc vert! Hop! Ça se mange hein, pourtant! Hein. Ouais! Euh... Et maman! Allez! Vas-y, vite avant qu'il tombe! C'est trop frais! Allez, Zouzou! Oh, il y a des fraises! Alors, Loubi, qu'est-ce que tu penses du gâteau? Il est bon? Mm. Ouais! Mmh. Bon. Mmh. Mmh. Qui n'aime pas les fraises Quoi ouais. <rire> Alors non et moi, on aime bien la fraise. Ah, non. Mais non Noubi, non, non, Mais, hey, hey, tu manges ton gâteau, chérie. Non. Nous, allons, nous avons non. une voleuse de fraises non. parmi nous. Nous n'avons pas. Je comment il est, il me rappelait un plat. Il ah. me rappelle un peu. Ah, il est trop mûr. Hummm. Bon, hein? Ouais, c'est pas bon. Ah, oh, c'est incroyable. Ouais. incroyable. Super, Super incroyable. agréable. C'est frais? Ouais. Hum. Mmh. Ah, on dirait un chocolat. Hum. On C'est ton anniversaire. Hum. Et aussi, c'est un gâteau. Oui. Hop. Et maman, donne trop les fraises. Mais Elle fraises dedans. Oui. Yeah. prend la mienne. Elle va pas prendre toutes les fraises du gâteau, elle en aura plus. Si, elle va toutes les fraises. Oui. Mmh. Hum. Et eh bah, ben, moi, je me regarde. T'as vu une deuxième voleuse? Ah. Là. Je voulais rien. À cette -là, euh... Il a. J'ai vu la ria. Cette allure-là. Il ne va plus rien rester. Bah oui, C'est m'a choué trop. C'est un petit Viens, regarde. Oh non. Elle a... ouais, est longue. ce que là. Regarde sa soeur. Ah, elle a des dit... Enlève-le, viens là. C'est mort. C'est mort, enlève-le. Allo! Allo, enlève allo! Oh! <rires> oh! oh, oh Attention! Assieds-toi! Okay, Allez! Cool. Oh! Elle en vient avec sa cote de dé. Et maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire On va, euh, je, maman, elle va aller chercher tes cadeaux. Je vais les chercher. Ah, ne bougez pas, je reviens. Ça, c'est des cadeaux. Ça fait partie des cadeaux que ta tata ta et ton tonton ont offert. Et ça, c'est ta mémé. Bonne nuit, petit monstre vert. Super beau livre Va-t'en, grand monstre vert Ah oui, chut Ah, le livre, chut Non, sinon il va se réveiller Notamment les verres, la grande lune, il y a pas de bois Et la grenouille. Mais... Qui est un livre animé. Très très beau livre d'ailleurs. Mm. Voilà. après, oh. l'oubi, elle a eu un glimise. Est-ce que tu peux l'ouvrir Oui, tu vas l'ouvrir, t'inquiète pas. Avec, moi je maman, une... Avec sa couloir. petite maison. c'est cool, mmh. ouais. Oh, la grande boule. Oh. Oh, de la pâte à modeler. Alors ça, le glimis, c'est Tonton qui, qui, qui l'a offert. Et Tata Marie. Ça, c'est de la pâte à modeler. Cadeau de papy, mamie. Ah, il est emballé. Ouh là, c'est mmh. le seul qu'on n'a pas déballé. Il oh, y a le gros body. Allez, vas-y. Tu vas le déballer, le cadeau, pour voir je ce que c'est Je peux te déballer avec. Ouais, tu comment pas Non, je ne peux Alors, je commence pas. Qu'est-ce qu'il faut faire juste le pack et après, on. C'est tu, ma... tu, tu, tu des... Non, c'est moi qui le fais tout seul. C'est oh ça. C'est ça. C'est Macha et Mishka. Tu vois C'est la maison de Macha et Mishka. Génial. Oh c'est trop chouette. Eh ben, tu as été gâtée, hein Tu été vraiment, vraiment, vraiment gâtée, Loupi. Tu contente de tout ce que tu as reçu aujourd'hui oui, mais... mais oui, on va les ouvrir. On a eu la maison de Mashka et Mishka. Montre-moi les autres jouets, fais voir. De la pâte à modeler parce que Louis, Loubi aime beaucoup la pâte à modeler. Après, qu'est-ce que tu as eu d'autre Limise. voir. Oh, Attends. Attends, bientôt, hop Et des livres Parce que Loubi aime beaucoup lire Eh ben c'est chouette, dis donc Merci à tous A très bientôt pour l'ouverture De tous les jouets de Loubi